La première partie de notre voyage en Alsace concernait une zone relativement connue, celle de Kaisersberg, Rigvier, Ribeauvillé, Ce sont de très très beaux villages, très touristiques. Mais ce qui nous a intéressé ensuite, c'est d'aller voir d'autres endroits un peu moins connus, un peu plus reculés. Dans cette deuxième vidéo consacrée à l'Alsace, nous vous emmenons découvrir Rosheim, au et au On est ici à Rosheim où a lieu le mardi soir un marché qui n'a lieu que l'été en fait le marché ici euh, c'est le vendredi matin généralement et, et là l'été pour présenter tous les produits locaux il y a un marché qui s'est mis en place le mardi soir donc et qui a lieu à partir de 19h et ça dure comme ça une partie de la soirée jusque vers 23h et là on va pouvoir découvrir non seulement toutes les spécialités locales, mais aussi quelques petites nouveautés et quelques ingéniosités qui euh, viennent se glisser dans euh, les euh, spécialités. So Ici derrière nous, on fait la spécialité de la sienne, c'est la tarte flambée. Et Serge va nous expliquer un peu quelles sont les origines de la tarte flambée, ce qu'on trouve dedans. l'origine de la tarte flambée, elle vient de la ferme, et dans, dans les fermiers, bah, ils faisaient élever leur eux et ils faisaient le pain eux-mêmes, etc. et donc à la fin, le, à la fin bah, quand ils tuaient le corps et tout ça, ils faisaient la rebelle. Et, et donc euh, ils faisaient donc une pâte à pain, hein, et puis ils faisaient eux-mêmes, et allaient tout fin avec une préparation de fromage blanc, de crème, Parsemé de l'ardon et d'oignons. Merci Serge, ça. on vous laisse travailler et nous on va aller goûter ça. La pâte est très fine, non plus. Euh, la crème n'emporte pas, euh, porte pas. Euh, les lardons sont très fins, c'est super. à Rosheim, Marie B, retenez cette adresse. Elle fait des gâteaux d'événements mais elle pond des petites merveilles comme ce bisou de Rosheim. Il fallait l'inventer, un bisou. Vous imaginez une pâtisserie qui, de, qui devient un bisou. Marie, il y a quoi dans cette pâtisserie, dans ce petit gâteau, dans ce petit bonbon Alors c'est de la confiserie, on dirait plus. En fait, c'est à base de praliné feuilleté avec des écorces d'orange et une meringue au café au Grand Marnier qui entoure, donc rose comme un bisou. Et ils n'ont pas tous la même taille ou pas tous la même forme parce que c'est fait main et qu'un bisou bah c'est unique et que chaque bisou est différent. Voilà. Est-ce que ça c'est pas un péché Est-ce qu'on n'a pas envie de se jeter dedans un corps perdu <rire> Marie B à mmh. hein ah, les sont mal <rire> À la vallée, elle déjà plus là. C'est un petit comment le marché quand tu Moi, je vais aller chercher ton mari en... Ça C'est Alors, pour ce marché, ils ont fait un truc assez ingénieux. Vous avez à ma droite un grand barbecue. A ma gauche, des tables et des bancs, et en fait ce que font les gens, bah, c'est qu'ils vont chercher à manger directement, regardez, vous avez euh, ici un charcutier, vous avez euh, de la boucherie, vous avez des, des tas de gens qui font des tas de spécialités, chacun vient faire cuire son petit morceau de barbac, euh, euh, chacun vient s'installer, ici on peut acheter du vin, on peut acheter euh, du fromage, on peut acheter tout un tas de choses, et puis on vient, on se régale en famille, entre amis, et on, on fait connaissance avec plein de gens autour, c'est plutôt sympa. Le lendemain matin, nous voilà la partie sur la voie verte qui relie Rosheim à Saint-Nabord au pied du mont Saint-Odile. Cette piste cyclable qui emprunte le tracé de l'ancien train des carrières nous permet de découvrir avec Camille des paysages superbes du Piémont des Vosges pendant 11 km. Après l'effort, le réconfort, on s'octroie une étape France Passion qui nous tient à cœur. On fait la rencontre de la famille Fritz Schmidt, famille de vignerons indépendants basée à Haute-Rotte. Ces vignerons travaillent avec leurs deux enfants et leur fille Justine a été reine des vins d'Alsace. Rien que ça. Ici, on produit 50% de vin blanc et 50% de vin rouge. Et oui, on retrouve du vin rouge en Alsace. En fait, Autrott fait du rouge depuis 1109. L'histoire raconte que des moines de Bourgogne y sont arrivés avec des pieds bourguignons. Ils ont fait des analyses de sol et ont implanté le Pinot Noir. La gamme des vins rouges est surprenante car elle est très très large et il y en a vraiment pour tous les goûts ou plutôt pour toutes les occasions. On s'est encore régalé. Oui, impressionnant, ces bouteilles le soir venu, on s'est arrêté au camping municipal de Aubernay. On a tout de suite sympathisé avec une famille espagnole installée juste à côté de nous. La soirée s'annonce douce. Une bière artisanale alsacienne de la brasserie Saint-Pierre en main, sous un petit air de guitare, le bonheur. Là, euh, on, on est dans des ailerons de poulet qui ont mariné depuis ce matin dans des épices. Il y a une dizaine d'épices différentes. Et puis, on a rajouté un petit peu euh, des poivrons rouges. Et là, euh, on mixe tout ça. On fait cuire et on va euh, partager ce repas avec nos voisins espagnols qui sont là et euh, qui s'en vont demain. Et, euh, et normalement, bon, ça devrait juste être régalable. Quoi. Allez c'est l'heure du départ pour nos amis et nous aussi nous allons poursuivre notre route mais juste avant de partir une dernière partie de ping pong et cette fois ça y est on s'en va On était censé rester ici une journée, on y a finalement passé trois jours entiers. Au Bernay, ça fait partie des villes qui n'étaient pas inscrites sur nos destinations. Ça fait partie des endroits où quand on vient, bah, on n'a plus envie de repartir. On est en Alsace. Et l'Alsace, mon dieu, ça fait du bien à cette période de l'année. C'est vraiment une jolie destination. C'est un camping familial avec plein d'activités. On peut jouer au babington. Il y a une aire spéciale pour ça. On peut jouer au mini golf. On peut jouer au ping pong. Les sanitaires sont très clean. Les emplacements sont quasiment tous ombragés. Pour accéder à la ville, c'est pas très compliqué. Vous avez derrière à 200 mètres une sortie qui vous emmène sur un parcours de santé sur la piscine municipale et si vous continuez à quelques 200 mètres plus loin, vous êtes au cœur de la ville et vous allez voir, c'est une très jolie ville. On retrouve à Aubernay les typiques maisons alsaciennes, c'est une ville où il fait bon vivre et on vous conseille de prendre le temps de vous y arrêter. Pour terminer cette vidéo, nous vous proposons de découvrir ensemble le Mont-Saint-Odile, Mont, Mont Vosgien qui culmine à 764 mètres, situé sur la commune d'Autrottes, dans le département du Bas-Rhin. Le décor est tout autre. La température chute de quelques degrés, mais nous avons été prévoyants en amenant avec nous une spécialité de Rosahein. Je vous montre le nom parce que ça s'appelle le Ropfküsch. Je ne sais pas le prononcer. Ça. D'après ce que j'ai compris, hein, mais encore une fois dans les commentaires vous me direz si je me trompe ou pas, c'est une pâte à brioche dans laquelle on fait des trous avec les doigts et ensuite euh, dessus on verse des fruits secs et une espèce de, de caramel, d'après ce que j'ai compris, euh, de, de caramel à, à, à la cannelle. Ce qui donne ce. Euh, et, et après on passe ça au four. Euh, et, et, et franchement. Là encore, je me suis fait bluffer parce que je pensais avoir affaire à quelque chose de très sec, de très concentré, de très. Euh, et pas du tout, c'est super agréable en bouche. Le côté brioché, comme ça, ça apporte du moelleux. Euh, le côté euh, croquant des, des fruits secs, ben c'est juste du bonheur. C'est pas écœurant, c'est pas étouffant. Ça se laisse manger facilement à 4 heures l'après-midi pendant le goûter ou le matin au petit-déjeuner. Franchement, c'est une jolie découverte. La personne de l'office de tourisme nous a dit qu'il y avait des énergies particulières qui se dégageaient d'ici, de cet endroit de Saint-Odile. Moi, honnêtement, je n'y ai pas vraiment cru. Mais quand on regarde autour de nous, la masse, les, les, les encastrements, les empilements de pierres, cette érosion assez extraordinaire qui fait qu'on cumule à la fois du calcaire et puis des, des, des, des embrasements de schiste, de. de, de, de, de, de, de d'écoulement de, de je sais pas trop quoi exactement et puis tous ces grands arbres là qui montent ben, je vous assure qu'il y a une vraie vraie énergie particulière qui se dégage de cet endroit -là. je vous ai dit qu'il y avait des énergies un petit peu particulières ici et eh bien figurez-vous que c'est l'un des rares endroits où les téléphones portables ne passent absolument pas. Il y a zéro réseau, zéro, zéro. Autre chose très étonnante, c'est qu'il y a un sentier qui fait le tour du Mont Saint-Odile et tous les 50 mètres, on peut voir des fresques comme ça qui sont, euh, qui sont posées euh, sur les murs, euh, qui sont soit dédiées à quelqu'un, euh, soit euh, qui racontent euh, la vie du Christ et, et le, long chemin, le long chemin de croix. C'est assez surprenant parce que c'est posé dans, de la, dans, dans des grosses masses de pierres comme ça et il y en a vraiment beaucoup, c'est très surprenant. Voilà, on se laisse bercer dans ce lieu qui surplombe la plaine d'Alsace. Conclusion de ce passage ici, le Mont Saint-Odile c'est vraiment vraiment un site d'exception qu'il ne faut pas hésiter à aller voir, que vous soyez en voiture, en vanne, en camping-car, quand vous passez dans le secteur, euh, franchement le Mont Saint-Odile c'est le lieu à ne pas rater Comme vous le savez maintenant, ce que nous aimons, c'est voyager par les chemins de traverse et partager avec vous nos expériences et nos découvertes. Avec Destination Camping-Car, notre but, c'est de vous raconter chacune de nos destinations avec des anecdotes. On espère vous voir toujours plus nombreux sur le groupe Facebook qui a dépassé les 500 et quelques abonnés. Sur ce groupe, vous allez pouvoir venir raconter vos propres histoires, vos propres expériences et pourquoi pas partager vos photos et vos vidéos. Sur Instagram, nous vous partageons nos stories du quotidien quand il se passe des choses rigolotes ou sympathiques en voyage et on se retrouve sur YouTube la semaine prochaine pour la troisième partie de ce road trip en Alsace dans lequel vous découvrirez un nouveau territoire mais également un petit peu de gastronomie, un petit peu de vin et un petit peu d'histoire.